Alors, euh, donc déjà, Monique Grégoire, euh, c'est ma grand-mère. Et c'est le, je ne sais pas si je dirais le personnage principal, mais le fil conducteur de l'heure des Femmes. Je raconte euh, son histoire euh, de l'âge de 50 ans pour elle, qui est le moment où sa carrière à la radio a débuté et explosé très rapidement, à 1981, donc euh, quelques années plus tard, la fin de l'émission. Euh, moi, j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère euh, beaucoup plus, Longtemps que ça, et évidemment, la, la menée du roman a forcé, forcément modifié par mon regard de, de romancière. Euh, donc ma grand-mère, dit Grégoire, a fait une émission de radio euh, qui a commencé en 67, qui a ouvert la parole aux auditeurs euh, sur RTL et notamment aux auditrices. Et euh, dès lors qu'elle a ouvert cette antenne euh, aux femmes, il y a eu un raz-de-marée avec euh, des euh, centaines, euh, des centaines de milliers plus tard de lettres qui sont arrivées chez RTL d'hommes et de femmes, mais euh, beaucoup de femmes. Euh, et ça a été un véritable phénomène de société que j'avais envie de raconter dans ce septième euh, roman et j'ai eu envie évidemment d'ajouter euh, d'autres personnages et notamment euh, Mireille et sa sœur Suzanne qui sont elles des auditrices de l'émission qui ne sont pas des parisiennes euh, donc euh, sur qui euh, mai 68 tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'a pas eu euh, réellement d'impact qui ne savent pas grand chose des bouleversements de la société euh, de la manière de contrôler euh, leur euh, grossesse de, de l'évolution euh, du partage des tâches euh, chez les hommes et les femmes. Et vraiment, c'est à l'écoute de cette émission que leur, euh, leur destin va être bouleversé. Et ensuite, j'avais envie d'ajouter un personnage qui est un personnage contemporain. C'est le personnage d'Esther, qui est une documentariste à qui on demande de se pencher sur l'histoire de Monique Grégoire. Et ce personnage me permet vraiment de... De mettre en miroir la condition des femmes aujourd'hui et celle telle qu'elle l'était euh, dans les années 70. Donc une période à la fois très très proche euh, en temporalité mais à la fois lointaine. Et le romanesque euh, me permet de, de mettre en regard ces deux époques sans avoir à, à émettre de jugement euh, ou euh, de discours euh, sur la chose. Mais vraiment grâce au personnage euh, à se faire se poser des questions. Je me suis pas forcément intéressé à la période de mai 68 il se trouve que l'émission a débuté en 67 euh, et évidemment la période de 68 dans le roman est très euh, voilà prend beaucoup de place parce qu'il s'est passé euh, énormément de choses parce que c'était le début de l'émission pour ma grand-mère parce que c'était le début de la réelle émancipation et des femmes évidemment et des jeunes et de toute une société qui euh, qui disait son ras-le-bol envers la génération précédente voilà c'est la révolution euh, qu'on a connu euh, l'émission de ma grand-mère euh, est allée euh, à la Sorbonne euh, pour euh, interroger les jeunes il y avait d'un point de vue romanesque énormément de choses à raconter euh, sur cette période là et du point de vue des personnages de, de Mireille et Suzanne euh, énormément de choses aussi parce qu'elles entendaient parler forcément via euh, l'usine de, de tous ces bouleversements qui se passaient à Paris, euh, mais sur lesquels, elles, elles avaient assez peu d'informations. Euh, moi, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est un hasard euh, ou pas, ou si c'est des choses inconscientes. J'ai effectivement euh, choisi le métier de journaliste euh, comme elle, et j'ai toujours travaillé dans des féminins. Euh, il se trouve que l'émission de ma, de ma grand-mère euh, présentait beaucoup d'interactions avec les auditrices. Et euh, lorsque j'ai réécouté euh, les bandes-sons des émissions, parce qu'elle les a léguées euh, aux archives de Tours, et puis que, que RTL euh, m'en a confié, lorsque j'ai lu les lettres, je me suis rendu compte vraiment que elle, au-delà d'un travail de journaliste, parce qu'il y a évidemment une, une sélection dans les sujets euh, qu'elle recevait, son, son travail était vraiment de donner la parole aux femmes euh, et de leur répondre. Euh, Aujourd'hui, euh, la presse féminine, papier euh, ou autre et euh, moins euh, dans l'interaction euh, mais va l'être en revanche sur les réseaux sociaux euh, qui eux vont peut-être reprendre ce fil de euh, d'interactivité entre le lectorat et, euh, et le média déjà si j'ai appelé le, le livre l'heure des femmes c'est parce que ma grand-mère avait décidé et imposé que l'émission soit à l'heure de la sieste parce que justement les maris les enfants n'étaient pas devant leur poste de radio et donc les femmes se sentent beaucoup plus libres d'aller dans ce confessionnal euh, virtuel euh, en toute confiance euh, quant à leur anonymat euh, je pense que de ce point de vue là ce serait compliqué euh, euh, du point de vue du regard des autres euh, du fait d'être éventuellement euh, repéré euh, harcelé commenté euh, bâché euh, je pense que peut-être qu il y avait davantage de bienveillance vis-à-vis -vis de cette Parole libérée à l'époque, euh, qu'il y en aurait aujourd'hui. Euh, après, je trouve justement, et c'était aussi l'objet du livre, et de mettre en relation les deux époques. Euh, la parole se libère encore une fois aujourd'hui. Euh, on a souvent dit, et c'est très bien qu'après MeToo, elle se libérait enfin. Quand je me suis replongée justement dans l'émission de ma grand-mère et dans toutes ses lettres reçues, je me suis rendu compte qu'elle s'était déjà libérée et elle s'est déjà libérée à d'autres périodes. Et c'était aussi l'idée de montrer malheureusement ce phénomène de backlash qui est de libération de la parole sur certains sujets et puis de refermer le couvercle et qui se réouvre en espérant que cette fois-ci, il ne se referme pas.